Non, mais là, j'en ai pour 5 minutes. 5 hein. minutes, j'arrive. Ah. Eh ben, on va y aller. Alors, pour mon premier booktubing euh, pour la bibliothèque Louis-Michel, j'ai décidé de vous parler de Fight Club 2, le roman graphique de Chuck Palahniuk et Cameron Stewart. Euh, j'ai pas retenu le nom de Cameron Stewart parce qu'en fait, on s'en fiche un peu. Euh, Fight Club 2, vous vous dites... Oh, sérieux Fight Club 2 pff, Encore une suite Quel intérêt Bon, on va dire les choses clairement. Pal Chuck Palahniuk, il a plutôt fait ça pour les sous-sous plutôt qu'autre chose. Ça semble un petit peu évident. Un petit flashback sur Fight Club pour commencer. Fight Club, c'est un roman sorti en 1996, c'est le premier roman de Chuck Palahniuk. En 1999, Fight Club est devenu ça, et du coup on a quasiment oublié le roman. D'ailleurs, Chuck Palahniuk plaisante beaucoup là-dessus en disant qu'on a un petit peu oublié qu'à la base c'était un roman, c'était même un roman assez important. Mais comme David Fincher en a fait un film qui est devenu un film culte 17 ans plus tard, euh, on a un peu oublié le, le bouquin. Et c'est vrai que la suite, Fight Club 2, s'inspire plus, fait plus suite du film que, fil que suite du roman. C'est ça qui est assez amusant. On est complètement, complètement dans le fan service. Euh, je pense que Chuck qui rencontre des hordes de fans de Fight Club en permanence, euh, lors de signatures, des gens qui lui disent oh, « ça a changé ma vie ». Bon, euh, voilà, ça fait toujours un peu peur. Je pense qu'il entend aussi beaucoup de gens qui lui disent « alors, qu qu'est-ce qu que Tyler devient »« Qu'est-ce que tous ces gens-là » Et je pense qu'à un moment, il s'est dit « bah écoute, après tout, pourquoi pas Pourquoi pas faire une suite ?» Et puis je pense qu'il a eu envie de ne pas la faire en roman, parce qu'il a ses propres romans qui sortent. D'ailleurs, il y a très récemment Orgasme qui est encore sorti chez Sonatine. Il est à la bibliothèque. Donc, il a décidé de faire un roman graphique. C'est le premier roman graphique édité par Super 8. C'est à noter, parce que euh, Super 8 est un très très très bon éditeur euh, de SF, Fantastique et de Polar. Il se lance dans le roman graphique avec Fight Club 2. C'est un très bon choix, c'est un, bon, un très bon démarrage. Donc, Fight Club 2 est une suite dix ans plus tard de Fight Club. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Fight Club, ou alors je vous la raconte vite fait. Non, je ne vous la raconte pas, en fait. Je ne vais pas vous la raconter. Si vous n'avez pas lu le livre, lisez-le. Si vous n'avez pas vu le film, voyez-le. Si vous n'avez vu aucun des deux, eh bien, coupez la vidéo, tout simplement. Donc, Fight Club 2. Ça se passe dix ans après les événements de Fight Club. Tyler Durden est de retour, c'est écrit derrière, on ne va pas l'inventer. Notre narrateur est devenu Sebastian. Il a une vie de banlieue, banlieusard, tout ce qu'il y a de plus classique. Il a épousé Marla Singer, ils ont eu un enfant... Il prend bien ses médicaments pour surtout, surtout, surtout, surtout pas avoir de problèmes de schizophrénie et il consulte un psy comme tout le monde. Et euh, ce qu'on découvre progressivement, c'est que notre ami euh, le psy, euh, de temps en temps, fait des séances d'hypnose. Et quand il fait ses séances d'hypnose, bah, il réveille Tyler Durden. Tyler Durden, en disant, lui, il a tout simplement fait fructifier son univers. Il est devenu un peu l'empereur du monde. Euh, il est euh, multimilliardaire. Euh, il gère euh, des armées. Il provoque des attaques terroristes dans le monde. Enfin, c'est un truc complètement fou. C'est ça un peu la particularité, c'est que c'est complètement, complètement, complètement, complètement barré, tellement barré que c'est complètement improbable. Et Chuck Palahniuk, il sait que c'est improbable. Et comme il sait que c'est improbable, bah, ce qu'il a décidé, c'est qu'il, ça allait être tellement improbable qu'il allait carrément se mettre lui-même, à l'intérieur de sa fiction. Comment il va se mettre à l'intérieur de sa fiction Eh ben, il va tout simplement faire en sorte que de temps en temps, les personnages de la série lui passent un petit coup de fil pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc ça, c'est très drôle. Il est lui-même dans son atelier d'écriture, euh, avec ses élèves, ses élèves qui défoncent complètement ce qu'il écrit. Euh, et il a une, une certaine manie à, à, à en rajouter, à en rajouter, à en rajouter. Et ça, ça crée une forme d'ironie complètement, complètement folle. Et c'est ce qui rend euh, cette, cette BD vraiment vraiment chouette parce que il se moque beaucoup de lui-même il se moque beaucoup euh, du fait que le film a été un grand succès et qu'on a complètement pillé le bouquin il se moque euh, beaucoup beaucoup de nous hein, les gens qui ont des t-shirts Fight Club et qui sont très très très fans de son œuvre et qui lui demandent qui lui réclament euh, à demi mot de faire des suites et euh, d'écrire la suite des aventures et d'imaginer euh, ce qui a pu se passer etc ben tout ça il s'en moque il s'en moque beaucoup il va jamais mais jamais jamais jamais aller euh, là où on, on imagine, il y a vraiment des passages où les, il y a des discussions entre Palanuque et ses personnages principaux, euh, où les personnages principaux, mais le, le, le Bash, mais c'est un truc absolument horrible. C'est très très drôle. Euh, ça se lit très très vite. C'est vraiment un très très bon roman graphique. Après, il faut il faut complètement accepter euh, le parti pris euh, que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, Chuck Palanuque, c'est un expert du n'importe quoi. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, lisez-le, il est à la bibliothèque. On a aussi Fight Club le film, on a aussi euh, plein de films de Fincher, on a plein de romans de Chuck Palahniuk, et on a ça. Lisez-le, c'est très bien. Ouais, alors j'ai oublié de vous dire un truc euh, complètement essentiel, c'est que Fight Club, en fait, nous on a cette version-là, donc elle est, elle est bien reliée, elle est solide, ça durera toute la vie, mais par contre, il manque un petit détail juste pour, le, pour, le, pour les fans quand vous l'achetez vous avez la belle couve, le super beau dessin de la couve de départ qui est quand même juste magnifique c'est dommage ça fait un bel objet et certains amis ne vous laissent jamais en paix c'est un peu ça euh, voilà